Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, la... ouais, je... euh, le... euh, vous voyez la hache dans mon inventaire. Vous voyez c'est pas grave. Mais. Oh. On va vous montrer les peuples que j'ai fait. Oui, j'ai survi avec une baguette magique qui ressemble à une. Ça vous vrai Très bien. Oh, par contre, toi. Par contre, oh, Bar Bon, quoi, Il jamais... ils sont même pas morts? Mais j'aime pas, c'est pas grave. Ils sont invincibles ou quoi? ces pour votre bordel. Je peux pas les tuer. Ah! Oui, je peux pas prendre la hache. C'est pas possible. Je la prends. En moins, ça prépare des blocs. Hein. Ah, ça utilise la hache. Ah non, non, non, non, putain, je suis trop con. Est-ce que ça ne nous expose pas? Ouais, elle est assez du monde. Cette tâche. C'est bien, euh, j'ai la pire truc et tout, mais. Non. Ah, plein. plus content. La plaine. putain! J'ai de Attends, j'ai besoin de. Ouais, merci. J'ai besoin de charbon. C'est pas si qu'on que je.. Ah, ça pue ultra mal. Attends, j'ai besoin de remonter. Oh là oh là. J'ai du faire. Ah, bon là. Elle est là, la commande. La commande bloc. Ah non, c'est par quoi cool. Il m'en peu trop peur son cul. Non, non, attends, attends, attends, Je lui demande un peu des commandes au block Je lui me mets des grosses qualités dans la gueule Je meurs par contre toi Mais -ce que comment ça se fait que mode ne me meurent pas à cause de ma hache géante Enfin elle est peut-être pas géante hein Ah c'est ultra puissant, par contre je vais juste garder ça dans la main ça a été jusqu'à toujours Oh putain ah ça lag ah. vous constatez comme moi oui, je suis pas trop ingénieur parce qu'il y a des trous partout et du coup ça fait laguer le jeu. Oh putain, et si vous voulez on peut changer encore. Ah j'ai hâte de pas tirer d'ici parce que là c'est bien Au pire je fais slash kill. Mais je pense que je vais faire ça. Regardez comment ça vague. Attends. Je faire un vague à cause des, euh, des trucs que j'ai mis. Ouais, ça va tuer aussi, mais... Je pense que ça va tuer tous les objets par terre. Merci. Ah, oh, je peux enfin rejouer en Ah, par contre, tout ce qui est marqué le... <rire> le gauche, là Voilà. C'est une pas Alors j'en on pas de bois. On va éviter de trop utiliser cette tâche. C'est une œuvre assez puissante. Donc on va éviter de trop l'utiliser. Mais attends. J'ai je... vu du feu tout à l'heure. Bon, on va faire une épée parce qu'on ne va pas utiliser la hache Bon, on va faire une épée Attends on est une épée Je ne sais pas vraiment attention Non Parfait C'est quoi que tu essaies, je suis pas content. Ça explose Et ça explose pas quand même, ça explose bien Non Non, je sais pas Merde, ça va pas ça oh, pas que ça marche avec une pioche aussi. Ça t'a explosé le truc. Ça permettra. Manu dans l'enfer. Je peux pas miner. <rire> je suis désolé, putain cochon, je t'ai tué. Ouais. C'est stuff. Je crois que c'est un peu vu utiliser ça. Ah putain, comment c'est mis fort Il y a beaucoup d'explosions. Vargent. Pas Voilà. Ça a pété un peu Ça a pété un peu Attends, On va aller sur le Attends, Hop. pas, vous n'avez rien vu. C'est quelqu'un qui C'est pas trop une bonne idée de faire ça. bon. On va en quand même. Voilà. Oh, on va commencer à péter la Védro. Ah, je pensais pas que la Védro était cassable. Ça, voilà. ça pétait tellement la Védro quand Tu m'étonnes, frère. Oh, tu m'étonnes aussi on va exploser rien. Ouais. Hein oh les cloquettes. Oh, oh putain ça fait jusqu'à possible. que on oh putain c'était sûr c'était sûr que ça oh mon là ça risque plus de les toucher J'ai même pas un stack de jeune pioche en ferme. Parce que de me toucher. On va toucher. Carrément. Mais il n'y a pas de ferme là-dedans. C'est bien, je suis au début de survie, je suis un peu déjà des filles. Génial. Ah non là, je peux pas utiliser la pioche non plus j'en ai 30, j'ai 30 pires c'est génial. Attends, attends, hop J'ai quand même besoin de bouffe même si je, je risque d'exploser à chaque fois. Génial, on va changer un coup de truc. Alors, je sais pas comment, on va faire mieux. On va exploser la là. Moi oh, je tout de jeu Ça me fait laguer. Ça me fait laguer. On va juste sur oh, c'est cool. Alors, donc là ça restera plus d'exploser. Ah, ça a cassé mon truc. Il faudrait qu'on regarde sur nous comme ça. On non repété. Je l'ai pas bien posé. Voilà. Voilà, parfait. On va changer ça. C'est une On va mettre quoi Est-ce que c'est ça on peut utiliser On peut faire. Euh, on euh, feu, ah, de Attention. Ah. Ah, Je 7 blocs. Oui. Je vais vérifier ça. Non, c'est bon, j'ai changé le truc, c'est sera plus explosif, tant mieux parce que je suis obligé de me mettre en survie, je pense que... oui. Donc c'est bon, c'est plus explosif, tant mieux parce que, oh l'explosion, Les... Les explosions c'est marrant mais c'est des trucs à mal. donc euh... Bon bah, attends, faut que je trouve un mob, oh le pauvre zombie, il un pas à connard. T'es je mange pas les flèches. Ouais bon. Ah oh, putain je viens de crever. Mais je vais me faire spawn des flèches sur la gueule. Ah il faut que je regarde en haut. Ah, ah ça marche hein Parce que. Ah <rire> oh, je l'ai buté avec toutes les flèches. Allez crève ah ça fonctionne, oh putain j'ai des stacks de flèches Je considère que c'était bien. Ah oui, euh, ça c'est pas moi non plus. Ah ouais, faut qu'il y viennes dans mon pour Ah, euh non. Peut-être pas en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai joué au plus malin, moi je fais spawn des flèches. Ouais je sais, ça sert à peu à rien des fois. c'est vous Oh, je ne va pas où j'étais. Bon. Ah ça marche aussi avec une cloche. Par voir il y a des flèches qui se pawnent. A 4 à chaque fois. Ah oui si j'en ai un truc en merde, je ne voudrais pas faire le début là. Les attaques attaques se secours ont... il y a un envie là-bas faisons plus de flèches sur ta gueule oh excusez-moi monsieur ouais le TNT c'est fait que le GF Junior, alors je connais très fort tout de suite. ah non écoute enlève moi de ta main enlève ça de ta main le compte bloc est toujours là haut je peux même pas utiliser ma... ma hache ma pioche en sortir de là je me suis une blague je que je ne pas utiliser normalement... Tout ça. Avec ma hache de flèche là. Je ne sais pas si je vais les Je vais toucher avec les flèches. Oui, on les voit bien. Là, ça ne fait pas vraiment... Ça sent un tout noir, j'imagine. Ah quand il y a je vous dis ça du tout On a comme une distance partout. On va essayer autre chose. Autre oh, oh. chose. Alors là j'ai vraiment n'importe quoi bro. Pour cette baguette magique. Cette baguette magique, pas pour la casse-coup de mode. Oh putain. Mais j'ai choisi le coffon pour faire ce. Film. En vrai fait, je m'en ai deux baguettes magiques. <rire> Ah, ouais, toutes les flèches que j'ai, hein. Bon, on va éviter mettre trop de cochons. Alors, on nous a tous tués, ouais, c'est parfait. Ouais, un autre truc, ouais, c'est pas resté non Et maintenant, je vais vous montrer ah, ma vraie magie. Alors, ah. comment je fais ce comme ce truc-là ça s'appelle. Euh, alors, la commande, voici en entière. Ça s'appelle comme ça. Si vous voulez qu'on commande, voilà. Ça s'appelle donc comme ça. Et. Oh, ça, c'est génial. Je me balade ah, en permanence. Par contre, ça fait du bruit, ça. Oh, mais c'est génial, l'utilité de pièges et tout. contre je suis un créatif. Oh putain, wow. Allez, trop bien, cette maillage magique. On peut mettre tout ce qu'on veut. Comme des, des trucs de là, Je suis à ce C'est dur, c'est pas... C'est pas... C'est non non, non, on est déjà je suis con. Ah ouais Ah putain le cripeur j'avais pas eu <rire> Moi je peux tout tuer avec ce truc Par contre ça fait du bruit C'est infâme J'ai des meilleurs moi Je sais pas. c'est c'est les, les pièces qui font spawner d'un créateur leur magie à la main moi c'est une baguette que j'ai oh non moi bah, je suis les bébés moi bah, c'est juste ce que je suis Ouais je suis une gueule attends bah c'est un autre truc normalement la commande a dû servir au début, je sais pas si je l'ai dit. Non, la commande. Pourquoi il faut que je te craigne de Non, Normalement, la commande. Ardu. C'est ce que je trouve un mob. Non, non, la commande. Ardu. Servir pour faire. Attention. Ça. Oh putain Non, mais. La puissance de la hache. Oh, okay. C'est ultra puissant ça ouais J'ai présenté plusieurs pouvoirs qu'on peut avoir dans Minecraft. Voilà, Là t'as un dieu, faut juste changer le la... mode Quand je dis que ça allait faire beaucoup plus de bruit Hein je l'ai pas dit, j'ai dit l'ombre Ouais ça, ça... En plus ça fout du feu C'est son pas il crame Ouais, il ouais, ouais, es, elle est par là On va éviter à aller non je rigole, cramons tout c'est sûr que c'était pas du tout. Désolé, petit. Oh non, je suis désolé. Un coup d'éclair, mais. du steak. grillé. Et... Hey, Est-ce Est que ça marche vraiment hein? Tu plies tes aliments avec. Euh, juste avec des éclairs. Je <rire> pense que pas. Hein? <rire> J'ai carrément. Euh, cramé un arbre. Hein? Avec ma hache magique. Euh... Une baguette, attention. Trop cool, regardez. Ah oui, ah oui, ça fait mal. C'est surtout les qui fait. Oh non, je me suis pas rendu compte que je suis de la vache en fait. Aïe Par contre le but des Surtout pour détruire la map, c'est les euh, TNT, pas seulement pour tuer des mômes, mais pour tuer la map, euh, Bah euh, ouais, on va s'arrêter là. Merci à tous s'envergne. Excusez-moi, j'étais t'ai Une poule traversée, une trou, c'est marrant. Vraiment... Mais écoutez, ouais, on va s'arrêter là. Merci à tous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt les deux what happened? Ah! a